Alors, une petite chanson très mignonne, Cric, cric, craqueline, La cigale de Vence. Chanson donc en Provençal. Donc en Provençal, le A fait un peu plus O. Et toujours le capot pour la tonalité haute des enfants. Cric, cric, craqueline, Lulú. Mm -hmm. Les rires pas Et tout le pays des vençons Dileva la violette veille sur les eaux Alors souvenez commençons par l'impara la mélodie La, la. d'aquí